Bien le bonjour les astros, alors aujourd'hui c'est le matin, il est à peu près 7h et on a la chance de voir sur l'horizon la planète Jupiter et la planète Vénus. si on va pouvoir la voir mais non on la voit plus parce que voilà elle est derrière ce gros arbre du coup moi avec euh, avec la bête hein, hein, on, on est toujours euh, copains hein, tous les deux hein, voilà on a fait un petit dessin de la planète jupiter voilà euh, juste avant qu'elle ne disparaisse dans les arbres alors voilà je vais vous faire voir le petit dessin bon il est tout petit hein. hum. Bon ben bah, faut pas faire comme moi parce que là comme j'étais pris à dépourvu j'avais plus de gabarit donc j'ai dessiné directement euh, bah, sur une feuille blanche Bon, ouais, c'est pas terrible. Donc on voit le disque de Jupiter. J'ai fait ça assez grossièrement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la position des satellites. Donc les quatre satellites galiléens, également appelés les satellites médicéens. Donc voilà la position des quatre satellites. Donc euh, je vais essayer de... Euh, de repérer un peu le nom de chacun. Pour l'instant c'est pas évident parce que j'ai pas les éphémérides. Ben, voilà les astros, j'ai remis le dessin au propre, voilà ce que ça va donner. Eh bien, voilà les astros, euh, bon, c'était une séance improvisée, vite fait bien fait. J'espère que vous avez apprécié. et ni... enfin euh, Si vous vous levez de bonne heure le matin pour aller au taf, ou tout simplement parce que vous avez envie de faire un peu de sport, ou vous regardez la télé, bah jetez un coup d'œil, euh, horizon... Euh sud sud-est sud hein, juste avant le lever du, du jour euh, vous verrez deux planètes deux belles étoiles euh, enfin deux points brillants très très très très lumineux hein, euh, toutes les autres étoiles ont été éclipsées et effacées par le soleil le, les lueurs du soleil il reste deux petits points ce sont les planètes vénus et jupiter vénus le plus proche de l'horizon hein, puisqu'elle se rapproche du soleil après avoir euh, atteint son, son maximum euh, le 22 janvier elle se redécale vers le soleil parce qu'elle va passer derrière le soleil voilà elle replonge vers le soleil comme on dit et puis jupiter elle continue à filer direction euh, donc euh, plein ouest de sa course. Allez moi je vous dis les astros à très bientôt et gardez l'œil à l'oculaire